Revenu. Ouais. Je te manquais, vous. Ouais, c'est vrai que tu me manquais. Et puis bon, le printemps arrive. Il faisait beau, je... voilà. Tu nous prépares quoi là euh... Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Château. Ouais. ouais ça voilà. comme ça. Donc château euh... semi abandonné, on va dire, parce que c'est bizarre. Euh... Il y a du courant. Il y a un bip qui sonne de temps en temps, <rire> surtout quand on passe devant les capteurs de mouvement. Une alarme, donc. Une alarme pense. Après, relié ou pas, on ne sait pas. Euh, donc voilà, un château, euh, on ne dira pas l'emplacement parce qu'il est... est facilement trouvé. Globalement, bon état Ouais, ouais bon été. état, bon état. Bon, il manque euh, pas mal de trucs parce qu'on sait qu'il y a eu des vols. D'accord. Et euh, voilà. Ok, on y va Allez, go Bon alors du coup, on se fait un petit bilan maintenant ou pas Ouais bah oui, on va le faire. Hein. Donc, ouais. euh, bilan. On a pas tout fait mais bon, pff, tout se ressemble. Euh, comme on vient de dire, euh, c'est bien, c'est en bon état, j'espère qu'il va aller, euh, rester comme ça. J'espère que ça va être repris. Petit coup de stress Petit coup de stress, ouais. ouais. On est rentré, ça sonnait, on est ressorti, on l'a entendu du coup. <rire> Et alors du coup, la question c'est que les gens voulaient vraiment te revoir. Ouais. Comment tu vois à peu près maintenant l'avenir Un épisode, on va essayer de faire un épisode tous les mois pas mal ça, Donc ça va être dur, comme on a dit, on est espacé deux heures de route. Euh, T'es pris par ton boulot. Euh, quand je suis dispo, ben, toi tu travailles. Ouais. Et puis après, ben, il faut surtout aller loin. C'est pour ça que je pense qu'un petit épisode tous les mois, ça serait sympa. Et surtout pour euh, ceux qui, qui sont comme nous, qui aiment les Ardennes françaises, voire euh, la région frontalière. Si vous avez des trucs dans les Ardennes, dites-le. Euh, même si ça vérifier, on se rend sur place. On... Ouais, ce ouais. serait plus facile pour ouais. nous, effectivement. Ouais. Bon, ben bah, c'est tout. Sinon, on se dit, on se dit, pardon, on, se dit, on se dit à la prochaine. Tu si t'en penses Ouais, j'espère. Allez, salut sympa. Nico. Salut.